La barre des tâches est un espace qui présente les applications en cours d'exécution ainsi que de l'information sur l'état de votre ordinateur. Dans une configuration standard de Windows, elle est située au bas de l'écran, sous le bureau. Par défaut, cette barre contient le bouton du menu « Démarrer », quelques icônes d'applications pour les lancer rapidement et les applications en cours d'exécution soulignées d'un trait de couleur, comme c'est le cas ici pour mon navigateur Firefox. Comme le bureau, la barre des tâches peut être personnalisée selon vos besoins pour augmenter votre productivité. Voyons comment tirer le maximum de la barre des tâches. Premièrement, j'aime beaucoup la dernière version de la fonction de recherche de Windows, mais je n'aime pas que la zone recherchée dans Windows qu'on voit ici occupe autant d'espace sur ma barre des tâches. On peut la retirer de la manière suivante. Cliquez sur la barre des tâches avec le bouton droit de votre souris, puis allez sur Rechercher et cliquez sur Masquer. Ça y est, vous n'avez plus de zone de recherche sur la barre des tâches. Vous pouvez toujours y accéder en appuyant sur la touche Windows, puis en commençant à taper ce que vous cherchez. Si vous préférez, vous pourriez opter pour une solution intermédiaire en choisissant « Afficher le bouton rechercher ». Une icône de loupe apparaîtra alors sur votre barre des tâches. Cliquez sur celle-ci pour faire apparaître une boîte de recherche. Mais je préfère vraiment m'habituer à cliquer sur la touche Windows, donc je vais masquer même le bouton. Vous pouvez ensuite supprimer les icônes des applications que vous n'utilisez pas et ajouter celles de votre choix. Personnellement, j'aime bien avoir les applications suivantes sur ma barre des tâches. Les navigateurs Chrome et Firefox l'outil capture d'écran, un éditeur de texte comme Sublime Text ou Notepad++, le dictionnaire et correcteur antidote, de même qu'un lien vers mon français au bureau en format PDF, un indispensable pour tout travailleur de bureau. Ce dernier requiert une astuce un peu plus complexe qui déborde de l'objectif de cette vidéo, mais qui est très pratique pour ajouter des documents à la barre des tâches. Commençons par effacer les icônes des applications dont nous n'avons pas besoin. J'utilise les navigateurs Chrome et Firefox. Je n'ai donc pas besoin de l'icône du navigateur Edge de Windows sur ma barre des tâches. Pour la retirer, je n'ai qu'à faire un clic droit sur celle-ci, puis à cliquer sur « Désépingler » de la barre des tâches. Je vais faire la même chose avec l'explorateur de fichiers, étant donné que je préfère utiliser le raccourci clavier « Windows plus E » pour le lancer. Voilà, je n'ai plus d'icône pour l'explorateur de fichiers, mais si j'en ai besoin, j'appuie sur les touches « Windows plus E » pour le lancer. Je vais le fermer. Voyons maintenant deux façons d'ajouter des applications à la barre des tâches. D'abord, je vais ajouter le navigateur Chrome. Je vais dans le menu Démarrer, soit en cliquant sur le logo Windows dans la barre des tâches, ou plus rapidement en cliquant sur la touche Windows de mon clavier, puis je tape les touches CHR pour Chrome. Quand je vois l'icône de Chrome apparaître, je clique dessus avec le bouton droit de ma souris, puis je clique sur Épingler à la barre des tâches. Voilà, mon icône Chrome est maintenant disponible sur ma barre des tâches, prête à être lancée. La deuxième méthode consiste simplement à cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'une application en cours d'exécution. Mon navigateur Firefox ici est déjà lancé. On le sait en voyant la barre bleue en dessous. Pour ajouter Firefox à ma barre des tâches, je clique sur son icône avec le bouton droit de ma souris et puis sur Épingler à la barre des tâches. A priori, on dirait que rien n'a changé. Mais si je quitte Firefox, vous voyez que l'icône demeure sur la barre des tâches, mais qu'elle n'est plus soulignée, indiquant que Firefox n'est plus exécuté. Je vais maintenant ajouter l'outil capture d'écran, l'éditeur de texte Notepad++ et Antidote à ma barre des tâches. Voilà. On peut réorganiser les icônes sur la barre des tâches en cliquant sur une icône et en la glissant pour la repositionner. Ici, je vais positionner l'application Mail à la droite de mes autres applications. Maintenant, un truc de pro pour lancer des applications rapidement. Si vous appuyez sur la touche Windows et que vous enfoncez simultanément un chiffre de 1 à 9 sur votre clavier, vous lancez automatiquement cette application. Dans mon cas, je sais que la combinaison Windows 1 lance mon outil capture d'écran. Windows 2 lance Antidote et Windows 3 lance mon éditeur de texte. Ce sont trois applications que j'utilise si souvent que je les veux à portée de main en tout temps. Besoin d'une capture d'écran, Windows 1, et voilà. Maintenant, il est possible de personnaliser l'apparence de la barre des tâches. Cliquez sur celle-ci avec le bouton droit de la souris puis sur Paramètres de la barre des tâches. Vous pouvez masquer automatiquement la barre des tâches en mode Bureau. Elle disparaît alors de votre écran et réapparaît lorsque vous passez votre souris au bas de l'écran. Si votre barre des tâches occupe trop d'espace à votre goût sur votre écran, vous pouvez activer cette option pour utiliser de petits boutons au lieu des grands. Vous pouvez aussi changer l'emplacement de votre barre des tâches juste ici. Pour l'option Combiner les boutons de la barre des tâches, je recommande l'option Toujours masquer les étiquettes. Cela rendra votre barre des tâches plus compacte et facile à consulter. Prenez quelques minutes pour explorer et essayer les autres options d'affichage de la barre des tâches. Voyez ce qui vous convient le mieux. Comme le bureau, la barre des tâches est un espace de travail personnel que vous pouvez configurer selon vos besoins. Prendre un peu de temps pour apprendre à la maîtriser fera de vous un travailleur beaucoup plus efficace.